Maintenant que l'on a tout compris de l'Assemblée nationale et de la fonction de député, les questions sur les particularités du député Mavoie commencent à nous envahir. Essayons de définir ce à quoi le, la ou les députés Mavoie ressembleront et quel sera leur champ d'action au sein de l'Assemblée nationale. Donc on va d'abord parler de la personne du député. Concernant la personne du député, il faut savoir qu'il y a plusieurs conditions qui sont posées par la loi. D'abord, le député doit avoir au moins 18 ans au moment des élections législatives. Il doit également disposer de ses droits civiques et il ne faut pas qu'il tombe sous le coup d'un cas d'inéligibilité personnelle, c'est-à-dire lorsque une personne est placée sous tutelle ou sous curatelle, ou lorsqu'il a déjà été déclaré inéligible après une fraude ou une infraction en lien avec les élections, ou qu'il ne soit pas non plus sous un cas d'inéligibilité professionnelle, et c'est notamment le cas avec les préfets, certains fonctionnaires ou membres de cabinets de collectivités territoriales ou d'établissements publics. Ils ou elles, les députés, seront élus dans l'une des 577 circonscriptions françaises lors des élections législatives, les 11 et 18 juin pour la France métropolitaine et d'outre-mer, les 3 et 17 juin pour les 12 circonscriptions des Français à l'étranger. Concernant l'investiture par le tirage au sort c'est la première expérimentation de la sorte. Les candidats et les candidates au tirage au sort du 6 mai à Paris seront donc des pionniers et des pionnières de l'usage du tirage au sort à l'occasion d'un scrutin uninominal à deux tours. L'expérience aurait déjà été menée par d'autres mouvements ou partis lors de scrutins de liste récemment. Cet événement fera date à notre connaissance, il n'y a jamais eu de tirage au sort de cette ampleur, au moins depuis la Grèce antique, et au moins cette fois-ci les femmes et les esclaves pourront participer. Ces femmes et ces hommes sont volontaires pour réaliser cette mission de 5 ans. et sont d'accord pour être le strict relais des citoyennes et des citoyens. Il n'y aura aucune sélection en amont. Pour être inscrits, ils et elles ont fourni leur carte d'identité ainsi que leur extrait de casier judiciaire B3. Ils s'engagent aussi à respecter tous les ingrédients fondateurs de l'expérimentation. Donc on va vous parler un peu du tirage au sort qui aura lieu le 6 mai. C'est un événement qui sera à la fois solennel et festif. Solennel, car les femmes et les hommes qui candidatent s'engagent publiquement et devant leur père à tenir leur parole pour les cinq prochaines années de leur vie. Festif, car c'est une vraie fête pour célébrer notre détermination à devenir pleinement nous-mêmes. Ne plus jamais être spectateurs et notre volonté d'être pour la toute première fois dans un parlement national directement acteur et actrice des lois. Ce sera le lancement de notre campagne législative. C'est la veille du deuxième tour de la présidentielle. Les partis politiques n'ont pas le droit de parler la veille d'un scrutin ou une présence des candidats. Nous aurons donc tout le calme nécessaire pour déployer ce joli moment. Nous refusons d'être spectateurs 5 ans de plus. Et quel que soit le candidat qui sortira des urnes, nous pourrons nous-mêmes directement contrôler son gouvernement et voter ou non ses lois. La présidentialisation de notre régime est un drame pour la démocratie. À travers les législatives, nous allons pouvoir enfin participer directement. Il est urgent de mettre de la vie, de la joie, de la créativité dans ce palais Bourbon qui se meurt, de son entre-soi, de ses usages indignes, d'une démocratie moderne, des arrangements de la non-transparence. Cet événement sera assuré sous l'égide d'un officier assermenté. Concernant le tirage au sort, le binôme titulaire-suppléant est toujours un homme et une femme et il y aura une répartition de manière aléatoire des candidats sur le territoire.